On est de retour à saint farage 88.1-106.7 avec notabilité de Marco Vingendard pour notre septième émission. continue sur euh, le sujet. Euh, on est rendu à la, à la fin de la foire de Montréal. Oui, donc euh, ce, ce va-et-vient qui était, qui était omniprésent dans la vallée du Saint-Laurent, euh, donc un, un facteur de, de métissage très, très important. Euh, il y a eu d'autres euh, éléments donc, qui permettent de comprendre euh, cette, euh, donc ce, ce mélange ou l'émergence d'une culture canadienne euh, très, très métissée. Il y a beaucoup de, de transferts culturels qui, qui, se sont, qui se sont vécus, donc on, euh, on peut parler au, au niveau des transports, les canaux, euh, la raquette, euh, le toboggan, euh, au niveau de l'habillement aussi. Donc, on, on, on, les coureurs de bois, évidemment, s'habillaient beaucoup à la mode euh, des sauvages. Donc, on portait un braillet de, de cuir qu'on enfourchait là, et qu'on saignait à la taille. Euh, les guêtres qu'on qu portait également, une ceinture euh, décorée, une tunique euh, aussi. Euh, souvent, on arborait un, un bandeau au front. Puis souvent, les, les, les étoffes étaient, de, mettons, étaient européennes, mais la coupe euh, et les motifs décoratifs étaient d'inspiration amérindienne. Euh, en, en hiver euh, également, les hommes allaient porter un capot de, de castor et se coiffaient d'un casque là, en peau de martre euh, pour, euh, pour se garder du froid. Et euh, aussi, également, dans la vallée du saint les habitants, qui étaient souvent eux-mêmes des coureurs de bois ou des conscrits là, dans la milice, bien, ils ramenaient dans leur monde sédentaire des éléments de, de, du costume amérindien. Euh, donc, les, les mêmes chaussures, les mêmes bas, les mêmes jartelles, les mêmes ceintures. Euh, le mocassin aussi, qui était, euh, qui était un, un, un transfert qui était beaucoup plus adapté que les souliers rigides européens, pour, euh, pour notamment les, les raquettes. Au niveau de l'alimentation aussi, euh, donc évidemment, on, on a pris euh, le, le goût du pays euh, au niveau de, de toutes sortes de, de produits, la toca, la, pio, euh, la pioce tubéreux, les bleuets, les jeunes pousses d'asclépiade, le maïs, les courges, les, les, les haricots, le riz sauvage aussi, le gibier, le poisson, l'huile de graisse d'ours, euh, le tabac aussi qui a été un transfert très, très marquant, là, euh, très, très populaire euh, parmi la, la, la population canadienne, même les enfants d'ailleurs fumaient la pipe euh, souvent. Euh, beaucoup d'ingrédients et ont fait leur entrée dans la préparation de marinades, de bouillie, de gelées, de confitures, de dessert et toutes sortes d'autres choses. Donc, les, les méthodes d'agriculture euh, étaient, euh, étaient souvent euh, donc essentiellement européennes. Donc, la, la préparation aussi des recettes, la manière d'être à table aussi, demeurait européenne, mais il y avait tous ces emprunts et ces transferts comme ça qui étaient euh, originaires là, du monde autochtone. Au niveau de la chasse et la pêche, on en a parlé. Donc, euh, les Canadiens ont, euh, ont appris des, euh, des Amérindiens la répartition de la faune sur le territoire, toutes sortes de techniques de chasse, de pêche, donc des leurs, des appâts, des pièges, des caches, des armes, euh, l'art de caler, toutes des, des choses donc qui ont été euh, enseignées aux Canadiens. Euh, les plantes médicinales aussi. Euh, donc, euh, on, on s'informait auprès des, des Amérindiens de donc des différentes plantes médicinales, de leurs vertus thérapeutiques. Euh, on, euh, on, on peut en nommer quelques-unes, euh, le, le sassafras, le sucre balsamique du févier, la gomme de sapin, euh, évidemment l'épinette aussi qui était considérée comme le, le médecin universel, euh, la savoyane, salse pareille, le thé du labrador, et, et etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, de produits qui sont aujourd'hui bien connus et qui viennent donc, de, de, de ces premiers, euh, ces premiers échanges. Euh, la médecine moderne aujourd'hui d'ailleurs utilise, utilise une cinquantaine de produits pharmaceutiques qui sont issus. Euh, de, de, de produits dont les, les, en fait, les propriétés curatives ont été découvertes par les Amérindiens. Euh, également d'autres usages, l'écorce de bouleau pour fabriquer évidemment les canaux, les tipis, les abris, euh, également l'embrisser les maisons avant de les isoler avec le bardeau. L'Écosse d'orme, de freine aussi pour confectionner des paniers, foncer des chaises et tout. Donc euh, beaucoup d'usages comme ça qui étaient des, des emprunts. La médecine autochtone aussi, donc on, on recourait beaucoup aux guérisseurs amérindiens euh, donc, euh, dans, à l'échelle de, de la colonie, pour euh, régler des problèmes qu'on pouvait avoir, il y avait vraiment une, une reconnaissance très claire de, de, de, de l'efficacité de, de, de, de la médecine amérindienne. Le folklore et la culture aussi. Donc, la, par exemple, la légende canadienne de la chasse-galerie, euh, qui est d'abord d'inspiration européenne. On y a intégré le canot, euh, la figure du coureur de bois aussi, qui est devenu le bûcheron euh, au fil du temps. Le jeu de la crosse, j'en ai parlé tantôt, le jeu des osselets aussi, ou des, des baguettes, donc euh, où il faut soulever une baguette une à la fois sans toucher ou sans faire bouger les autres. Donc ça, c'est un jeu d'inspiration euh, amérindienne aussi, euh, autochtone. Donc euh, le, le français canadien est rapidement euh, est rempli d'expressions rempli de, ou de mots euh, amérindiens, la toponymie aussi. Euh, donc, par exemple, euh, des, des, des villes, euh, on peut en nommer, qu'on connaît très bien, Québec, Saskatchewan, Toronto, Mistassini, Mississippi, Saguenay, Rimouski, euh, Témiscouattache, Shawinigan, c'est tous des mots d'origine de, de, en fait, de, euh, autochtone. Et euh, malheureusement, face à, à cette situation-là, en 1912, la commission de géographie du Québec a décidé de supprimer des milliers de noms autochtones euh, de, la, la, de, leur, euh, de leur carte finalement. Et ça, c'était par souci de civilité. Euh, donc, on, on sait que, donc, il y a eu cette peur de passer pour des sauvages au niveau, euh, au niveau des, des Canadiens français. Et ça, c'en était un, un, une manifestation. Il y a eu toutes sortes de langues hybrides, des pidgins, donc des sortes de, de, de langues de, de contact improvisés euh, qui permettaient justement les, les contacts. Également, la, la plus célèbre de ces langues comme ça, euh, indigène, c'est le Michif. Euh, qui est un, un mélange de, de français, d'anglais, d'assiniboine, giboué, euh, qui est une langue indigène d'Amérique du Nord, euh, qui était parlée donc par les, les métisses de, de l'Ouest. Alors, euh, il y a aussi un facteur de, de métissage très, très, euh, très important, très profond, je pense également, dans l'âme dans du Canadien, euh, c'était qu'on était des frères d'âme aussi dans l'Alliance franco-amérindienne. Et donc, cette alliance a été forgée autour de la guerre euh, et, et nouée par des rituels de paix et ça a été vraiment un facteur ou un, un vecteur puissant de, de métissage. Et euh, jusqu'à la fin du régime français, les nombreuses opérations militaires qui ont été menuées, menées conjointement euh, ont été des occasions marquantes d'interactions prolongées euh, et pour les Canadiens, d'amérindianisation de leur pensée et, et vraiment aussi d'un tissage de, de liens indélébiles, d'amitié, de fraternité avec, euh, avec les, les guerriers amérindiens. Euh, il y avait deux types, de, de, de faire deux façons de faire la guerre très différentes en Europe et en Amérique. En Europe, euh, la guerre se pratiquait avec des grandes armées hiérarchisées qui s'affrontaient en rangée sur dimanche de bataille euh, et, et les troupes étaient stratifiées là, selon les castes. Les postes de direction étaient euh, réservés à la noblesse. Et dans ces affrontements, bien, qui étaient comme une sorte de forme de, de partie d'échec, les fantassins, les cavaliers, les artilleurs, qui étaient les pions, finalement, étaient sacrifiés comme de la chair à canon au nom de, de victoires ponctuelles. En Amérique, la guerre à l'Amérindienne, donc la guérilla, reposait sur l'autonomie et la mobilité du combattant. Donc, le, le, le guerrier était libre de ses mouvements et il pouvait se camoufler pour mieux poursuivre l'affrontement. Les risques qu'il prenait euh, dépendaient de, bon, de son bon jugement, des décisions d'une autorité et non d'une autorité supérieure. Donc, euh, avec des guet-apens comme ça dans les forêts, bien, des, des groupes euh, amérindiens pouvaient euh, donc défaire des armées euh, beaucoup plus nombreuses d'Européens qui n'étaient pas du tout euh, préparés ou, ou adaptés à ce type de, de combat. Euh, dès 1669, le roi Louis XIV va ordonner aux Canadiens de 16 à 59 ans de joindre la milice canadienne. Donc, c'est là où il y a vraiment eu une force armée canadienne, disons, qui, qui s'est mise en place avec un caractère canadien. Et, euh, et vu la proximité avec les Amérindiens domiciliés de, de la vallée, euh, bien, les milices canadiennes ont appris à faire la guerre à leur manière. Et c'est ce qui est devenu ce qu'on appelle la petite guerre. Alors, pour, euh, ben pour négocier avec les, les alliés autochtones, les Canadiens ont appris méthodiquement leurs règles et les rituels diplomatiques. Ils ont aussi intégré toutes sortes de, de rituels de guerre. Donc, avant d'entreprendre une expédition commune en territoire ennemi, ben les alliés euh, pouvaient passer plusieurs jours en festin de guerre. Donc, c'était des, des cérémonies euh, où on se, déf on se défoulait en, en faisant un grand bruit, en chantant et en hurlant à la manière des sauvages. Euh, lors de la, de la danse du calumet de paix, on allait frapper le poteau, qui est de l'expression, avec un tomahawk et on allait vanter nos exploits guerriers. Euh, et, et, et lors des moments d'assaut, les Canadiens allaient entonner le chant ou le cri de guerre qu'on appelait aussi le sassacué en ojiboué. Et donc, ce cri, ça, ça leur donnait du courage et ça semait l'effroi aussi dans le cœur de, de l'adversaire. Euh, les, les Français, euh, donc, euh, avec... Euh, avec ces différents cordes à leur arc, disons, utilisaient une stratégie hybride pour, euh, donc, euh, aller euh, en territoire ennemi, euh, le mettre sur la défensive. Donc, c'était des lourds détachements de soldats français qui étaient doublés de parties d'avant-garde de Canadiens et d'Amérindiens qui servaient un peu d'éclaireurs, finalement, dans les déplacements, jusqu'au point d'affrontement. Et euh, en période de guerre avec les Anglais, ben les autorités françaises euh, encourageaient aussi les raids en profondeur dans les colonies euh, anglaises finalement. Donc c'était des, des petits détachements mobiles, furtifs, qui entreprenaient donc des expéditions qui pouvaient passer ou qui pouvaient durer deux, trois mois, euh, autant en été qu'au milieu de l'hiver, donc en raquette euh, équipés de chiens, de toboggans, de, de, de, de leurs armes, évidemment. Ils pouvaient parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres à pied. Euh, et, et là, ils allaient semer la terreur chez leurs leur voisins de la Nouvelle-Angleterre, de la colonie de, de New York aussi. Euh, donc, ils allaient utiliser des tactiques de guérilla qui consistaient là, à tomber à l'improviste, comme ça, sur des villages endormis, à vaincre les opposants, à brûler les maisons, à faire main basse sur le, le butin et à ramener avec eux le, les captifs. Donc, c'est une manière de, de rentabiliser leurs expéditions. Euh, et partout où ils passaient vraiment, ils semaient la terreur euh, parmi les, les populations euh, anglaises. Ils objets les autorités coloniales à disperser leurs troupes pour parer à, à ces mena menaces-là, donc rapidement l'efficacité des miliciens et de leurs alliés autochtones, voire leur brutalité, euh, est devenue légendaire carrément chez les voisins anglais euh, qui en venaient à les craindre autant là, que les, les guerriers amérindiens. Et euh, donc, euh, en orgueil, enorgueillis de ces succès répétés euh, tout au long, jusqu'à la fin donc, de 1760, les Canadiens s'amusaient même parfois à se moquer des Britanniques euh, dont ils étaient les grands rivaux sur la scène, la scène nord-américaine. on, on, on, on, on on était assez, euh, assez confiants, disons, et, et ça pouvait peut-être frôler l'arrogance par moment. Donc, les, les miliciens, comme les guerriers amérindiens, demeuraient hors de l'institution royale. Donc, euh, ils logeaient séparément. Euh, les, les premiers, les, les soldats français dans des tentes, les autres fabriquaient leurs abris de branches, tout ça, euh, par eux-mêmes. Et euh, donc, les Canadiens, euh, qui étaient très proches des Amérindiens, ont aussi fait de la capture, du scalp, de la torture, une réalité coutumière là, de leur univers culturel. Euh, aussi, ben, il y avait des pratiques même euh, cannibales où euh, on mangeait du bouillon d'Amérindiens ou d'Anglais dans certaines circonstances, euh, donc dans des trucs assez, assez rituels. Euh, et, et quand ils étaient capturés et, et torturés, les Canadiens, à la manière de leurs alliés, allaient même jusqu'à entonner leur chanson de mort pour défier leurs bourreaux. Et euh, donc, cette indifférence, euh, ce courage devant, le, devant la mort finalement euh, correspondait vraiment au même sentiment que le guerrier amérindien avait euh, qui lui, pour lui, bien, mourir sous le champ de bataille, c'était une fatalité à laquelle il avait été préparé depuis sa tendre enfance. Donc, euh, c'était vraiment euh, des, des guerriers jusqu'au bout, de, jusqu bout de leur être et euh, pour le gouverneur Frontenac notamment, c'était la manière de combattre des guérillas franco euh, ou plutôt canado-amérindiennes qui étaient considérés comme leur principal atout devant les, les, les Britanniques. Alors, c'est pas peu dire, ce, ce facteur de, de métissage, euh, ça, ça a fait certainement transformé la psyché canadienne de manière très profonde. On rentre très rapidement aussi dans le métissage ethnique. Donc, euh, qu'est-ce que ça a donné au niveau du métissage ethnique? Bien, ce qu'on sait, c'est que euh, les, les, les sources de la Nouvelle-France sont insuffisantes pour vraiment donner l'ampleur du phénomène. Euh, les registres sont, sont incomplets et sous-évaluent sous largement les unions, euh, en raison du fait que l'origine ethnique des Amérindiens, euh, qui avaient des noms français, n'a pas été documentée dans les, dans les archives. Et euh, non plus, les mariages qui étaient euh, donc euh, célébrés à l'extérieur du clergé n'étaient pas euh, non plus répertoriés. Euh, il y avait également les enfants qui étaient adoptés, donc on ne on peut pas non plus vraiment retracer leurs traces dans, dans les annales. Donc, euh, on, on sait qu'il y avait du métissage, mais on ne pourra jamais savoir jusqu'à jusqu à, à quel niveau. Euh, il y a certains estimés, par exemple la, la, la, la démographe Mylène Vézina, Dit que dans des régions comme le Saguenay, la Gaspésie et la, la Côte-Nord, c'est 50 à 70 des Canadiens français qui auraient un ancêtre autochtone. Euh, et, et donc, on sait qu'il que y a du sang méridien qui coule dans les veines de nombreux Canadiens français. Euh, et, et selon l'ethnologue Jacques Rousseau, ça serait jusqu'à 40 à, à 50 Et euh, aujourd'hui, au Canada et aux États-Unis, euh, c'est 20 millions de personnes qui euh, donc sont d'origine ou de souche canadienne bien qu'une bonne partie de, de ces gens-là soit assimilée à la culture anglo-saxonne. Euh, en Acadie, donc, ce que, ce que je viens d'évoquer, c'est très vrai pour la, la vallée du Saint-Laurent. Euh, donc, euh, c'est aussi donc, ce qui s'applique « beaucoup pour la, la nation québécoise d'aujourd'hui. En Acadie, euh, il y avait un métissage très, très fort. Euh, notamment, il y avait en 1753 un missionnaire français qui estimait qu'il ne faudrait pas 50 ans avant que les colons acadiens soient tellement métissés avec les Mi'kmaq et les wolasto qui donc anciennement les connus comme les Malécites, bien, il serait impossible de les distinguer euh, physiquement. Donc, euh, c'était des, des, des constats, même si les Britanniques ont fait les mêmes constats, qui étaient un, un peuple finalement en Et dans les pays d'en haut, bien, on, on sait, donc avec l'émergence de la nation des Métis de l'Ouest, euh, on sait que ça, ça découle d'un métissage ethnique très, très important entre les, les coureurs de bois canadiens et des femmes amérindiennes, notamment des Cris, des Assiniboines, des euh, pour faire émerger donc, la, la nation euh, des Métis de l'Ouest. Donc, il y a une acculturation inattendue qui a été euh, vécue euh, et euh, pour donner naissance à la, la, la, la culture canadienne, malgré le, le, le, le maintien d'un héritage européen. Donc, euh, on sait que l'Amérindien était très, très peu intéressé à joindre la société européenne. Par exemple, euh, il y a eu des, des Iroquois, mon père Charle Charlevoix relevait ça, il y a des Iroquois qui ont fait des voyages à Paris et on leur a fait visiter les maisons royales, toutes les beautés de la, de la ville. Mais ces gens-là n'ont rien admiré du tout, à l'exception des boutiques de routisseurs <rire> de la ville. Donc, euh, et, et, et auraient préféré leur village à la capitale là, des, des, des, des capitales d'Europe. Donc, euh, ça n'en dit long. Tu sais, je peux comprendre effectivement que l'odeur de, des bonnes routisseries a, a dû les, les tenter. Mais ce n'était pas un mode de vie qui les intéressait du tout. Et euh, donc, même dans les communautés auto amérindiennes de la vallée de Saint-Laurent, les, les Amérindiens ont assimilé leurs homologues canadiens beaucoup plus que, que l'inverse. Euh, alors qu'en Europe, l'Amérindien était aussi l'ordre d'une sorte de fantasme, le mythe du bon sauvage et tout. Mais en Nouvelle-France, l'Amérindien, c'était un être en chair et en os. Euh, C'est un voisin, un partenaire, un ami, un amoureux qu'on avait appris à craindre euh, ou à aimer, euh, selon le, le cas. Euh, mais on, on, on pêchait ensemble, on chassait, on trinquait, on fumait ensemble, on les suivait dans les, les, les voies de l'amour et de la guerre. Donc, il y a eu une, vraiment une juxtaposition des sociétés autochtones et euro-canadiennes qui a amené à poser un regard différent sur soi et sur les autres. Puis le contexte d'alliance, de relative égalité là, entre les partenaires a vraiment favorisé, disons, un, un dialogue et une remise en question euh, de, de, de nos cultures respectives, disons. Et, euh, et les rivalités, par exemple, de préséance, les signes distinctifs en Europe, euh, la, la société hiérarchique, rigide, bien, au contact des, des cultures amérindiennes, bien, tout ça, ça apparaissait artificiel, superficiel. En Amérique, la, la vie était simple, elle était dure, et elle s'imposait aussi comme étant d'autant plus, disons, euh, vrai et authentique. Et euh, le ton découlant de ça, c'est quelque chose de très important, je pense, à savoir, c'est que les grands idéaux là, de liberté, d'égalité, de fraternité, qui ont donné euh, l'impulsion au siècle des Lumières, ben, viennent de, du choc euh, des, des observateurs avec les, avec les Premières Nations, qui, eux, avaient des, des façons de faire très différentes, une égalité, disons, euh, beaucoup plus grande. Donc, euh, ça, ça a influencé carrément l'histoire de, de l'Occident, ce, cette rencontre-là. Donc, pour les Canadiens, on a tout remis en cause, les rapports familiaux, la manière d'élever les enfants, les systèmes hiérarchiques, les artifices de la distinction sociale, les principes du pouvoir politique. Euh, et et l'influence amérindienne finit par affecter vraiment toutes les, les, les, les, les valeurs et la personnalité du, du Canadien. Euh, également, au-delà de l'influence amérindienne, l'Amérique a aussi, disons, transformé la pensée canadienne on avait le, le port d'armes, donc, pour les habitants, ce qui était interdit en Europe, la possession du cheval, ce qui était interdit en Europe, euh, la rareté de la main dœuvre aussi, l'abondance des terres, euh, des, des terres fertiles, euh, la possibilité aussi de, de toujours sortir, de s'enfuir avec les voies fluviales. Donc, ça a vraiment réduit les barrières de classe en, en, en Amérique. Donc, ça, c'est aussi un élément qui a forgé la, la pensée canadienne. Et euh, les Canadiens, de leur côté, bien, ils se définissaient selon ce qui les distinguait des Amérindiens et des Français. Donc, face aux Amérindiens... Les Canadiens se représentaient généralement en plus civilisés, en plus raisonnables, en plus organisés, disons. Et les devant les Français, les Canadiens se reconnaissaient dans la proximité avec les Premières Nations. Alors, à compter du 18e siècle, les Canadiens avaient vraiment acquis une conscience nationale qui, qui était propre et ils n'étaient pas les seuls à s'en apercevoir. Donc, les, les officiels royaux remarquaient que les Canadiens euh, constituaient vraiment un peuple distinct des Français avec des valeurs, des manières très différentes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 un amour de la liberté et de l'indépendance et une férocité insurmontable contractée par la fréquentation continuelle qu'ils ont avec les sauvages. » Donc, c'est très, très clair que les, les Français réalisaient que les Canadiens étaient un peuple qui était distinct. Euh, et euh, donc, il y a d'autres témoignages également qui, euh, qui, sont, euh, qui sont très, très éloquents, euh, donc, notamment l'enseigne le, le, de vaisseau, le Pasco du Plessis. Je vous lis rapidement, « Les hommes passent pour être peu spirituels. » Pendant les Canadiens. Ce, ce qui provient d'éducation qu'on leur donne, on les élève à peu près comme les sauvages qui ne reprennent jamais leurs enfants et ne leur laissent l'entièreté liberté ou l'entière liberté. C'est cet affranchissement de toutes sortes de gênes et cette facilité que les Canadiens trouvent parmi les sauvages qui les débauchent et les engage à courir avec eux dans les bois, à vivre comme eux. Plusieurs, plusieurs prennent des femmes avec lesquelles ils se marient à la mode sauvage, quoi qu'ils qu soient déjà mariés dans la colonie. Par ce moyen, il s'attire toute confiance de ces peuplades dont ils sont, dont ils sont regardés, alors comme faisant partie. C'est un fait dont on m'a assuré qu'il y avait beaucoup d'exemples. Alors, on, on, on voit vraiment l'émergence d'une identité canadienne qui est, qui est le fruit vraiment de la rencontre de deux civilisations. Donc, au fil des décennies, la colonie canadienne est devenue une société composite, vraiment avec un, un caractère français qui était prédominant, qui va devenir vraiment canadien et une importante dimension autochtone. Euh, et au dire des, des administrateurs coloniaux, on, on percevait dorénavant ou désormais un caractère canadien. Et plus que le français, le Canadien était fort, courageux, robuste, fier, insolent, convaincu de sa valeur, peu maniable, ingénieux et euh, essentiellement libre. Euh, et, et il était vraiment il était fier de ses exploits guerriers et d'endurance physique euh, qui étaient vraiment à faire pâlir l'observateur moderne. Ils pouvaient traverser le continent d'un bout à l'autre, interagir avec, euh, dans la bonne entente, avec des myriades de peuples autochtones, euh, sans, sans être intimidés, le cœur ouvert. Donc, c'est vraiment la lecture là, des descriptions du 17e, 18e siècle qui est possible pour nous d'apprécier ce que ces Canadiens ont accompli à l'échelle de l'histoire de la, la Nouvelle-France. Euh, donc, sous l'emprise de cette terre d'Amérique et, et métissée avec ceux qui l'occupaient depuis la nuit des temps, bien, cette communauté canadienne euh, avait pris racine et avait vraiment réalisé en elle-même la synthèse de ses essences fondatrices. Euh, cette cette communauté-là avait pris forme et s'était bâti un, un, un pays qui était vraiment à son image. Et, et son histoire, qui pour moi est absolument fabuleuse, a, a forgé une personnalité unique à cette communauté, qui était vraiment le fruit vraiment, de, la, de la rencontre de deux civilisations qui étaient si différentes. Et, et, et, et ces, ces civilisations ont su cohabiter ensemble dans une alliance, et, et ces traces de cette, les traces de cette alliance subsistent jusqu'à nous, et plus que jamais viennent frapper à la porte de, no de notre mémoire collective. Et en, en terminant, peut-être pour, pour vraiment donner une conclusion qui, qui, qui nous amène à, à ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Être francophone aujourd'hui en Amérique du Nord et, et être québécois, c'est appartenir à une culture et à un héritage qui est intimement, profondément métissé depuis ses origines. Et, et c'est d'être porteur d'une dimension autochtone, qu'elle soit enfouie ou non au fond de, de soi. Et, et comme bien, le disait le, le, le regretté Pierre Falardeau, L'histoire, c'est comme une montre. Ça permet de savoir l'heure qu'il est. Et euh, pour moi, ben, il n'en tient qu'à nous d'ouvrir la porte de notre mémoire, comme ça, de notre mémoire collective, pour retrouver le souvenir, le souvenir de qui, euh, de qui on était avant la conquête britannique et surtout avant qu'il ne soit trop tard. Alors, voilà pour euh, les sources de métissage au temps de la Nouvelle-France. Ben, merci beaucoup pour avoir fait ça. Et puis, euh, la prochaine émission, on parle… Euh... Prochaine émission, on va donc se lancer dans le, le, la première moitié du 18e siècle. On va couvrir les différentes guerres impériales et la, la grande paix d'une trentaine d'années. Et, et c'est durant cette période-là, justement, que la, la nation canadienne a, a, pris, a, a commencé à se déployer et de, de, de, de se reconnaître. Alors, on va, on va couvrir les différents éléments qui marquent cette période-là. Je te remercie beaucoup, Marco, pour avoir fait ça, de la septième de émission. Et on va te revoir la prochaine Merci beaucoup encore à CRFH 88.1 et 106.7. Merci. Merci, Dan. Merci.